Moi, c'est Caroline Drouin. 25 ans, j'ose de rugby et je viens de Bretagne. Alors, j'ai débuté à l'âge de 6 ans. Pour la petite anecdote, c'est que mon frère a commencé le rugby. On a trouvé en premier le terrain de rugby, donc il a naturellement commencé le rugby. J'ai suivi ses pas parce que j'ai passé mes week-ends et mes mercredis après-midi au bord d'un terrain de rugby. J'ai tout de suite adoré ce sport et j'ai voulu faire comme lui, donc j'ai commencé le rugby comme ça. C'était souvent un peu le convoi familial, c'est-à-dire que mes grands frères euh, avaient leur entraînement, moi aussi souvent j'avais le mien aussi, soit avant soit après, donc euh, c'était souvent euh, nos parents qui, qui en profitaient pour emmener euh, tout le monde euh, au stade. Alors j'ai commencé, ça s'appelait le rugby ray club, qui maintenant s'appelle le pays de ray rugby club, donc voilà c'était mon premier club euh, et encore euh, aujourd'hui mon club de cœur. Beaucoup de fierté et beaucoup de, de joie d'enfin de, concrétiser tout ce travail. C'était pour les finales de France universitaires et c'était vraiment incroyable. Quand on est jeune joueur de rugby, ben forcément c'est la première chose qu'on qu attend quand on a une première section. Donc euh, c'était vraiment incroyable de, de mettre les pieds ici. J'y ai, ai pas cru, je pense que j'ai longtemps regardé ce maillot avant de, de l'enfiler mais c'était extraordinaire. Ma première cape, c'était en, en 2017, le 12 mars exactement. Euh, c'était contre l'Italie, j'en garde un super souvenir parce que j'avais énormément de, de coéquipiers de clubs aussi à mes côtés. et C'était incroyable euh, déjà de battre l'Italie et, et de commencer euh, même ma première sélection. Ouais, c'était contre la Nouvelle-Zélande à Grenoble en 2018 après une passe de Lena et Corson qui, qui m'a offert un peu un, un, bel, un bel essai derrière.